Voilà, je pense qu'on peut démarrer. Merci à tous d'être là pour ce webinar où on va parler de revenue-based finance en anglais. En français, on appelle ça partage de revenus en royalties. Je m'appelle Frédéric Joseph, je suis l'un des associés de We Do Good. Donc, ravi de vous accueillir ce soir et merci pour votre temps. Le document, tous les éléments vous seront envoyés donc, bien sûr, vous pouvez poser des, des questions et, et prendre des notes, mais euh, nous vous enverrons euh, tous les éléments par la suite. Donc, je m'appelle Frédéric Joseph, hein, je viens de le dire, je suis associé euh, chez We Do Good. Je suis aussi investisseur euh, euh, dans différents projets. Euh, je suis business angel. Euh, et donc, vous pourrez me poser toutes les questions euh, que vous souhaiterez euh, sur euh, sur euh, sur l'investissement, sur les modalités d'investissement et notamment évidemment les modalités d'investissement en RBF. Puisque l'objectif de cette, de cette formation, de ce, de ce webinar, c'est évidemment de, de faire en sorte que vous y voyez plus clair sur euh, la manière d'investir euh, euh, en RBF, en partage de revenus euh, et euh, de voir comment cela peut euh, s'opérer sur, sur notre plateforme We Do Good. Vous pouvez me, me mettre d'ailleurs, si vous le souhaitez, votre niveau d'expertise en investissement dans le chat. Comme ça, je, je pourrais éventuellement moduler, moduler, ajuster ma présentation en fonction de votre, de votre, de votre niveau d'expertise. Donc, je le disais, c'est un, un, un webinaire qui est focalisé sur, sur les investisseurs. Si vous avez des questions... Euh, qui concerne les porteurs de projets, les entrepreneurs, hein. quel est l'intérêt du RBF pour les porteurs de projets euh, bien, Évidemment, n'hésitez pas à me poser ces questions également et je tâcherai d'y répondre. Alors, on va essayer de naviguer. Alors, investir... Euh, en Revenue Based Financing, en, en partage de revenus avec Royalty, qu'est-ce que c'est, comment ça marche Bien, Tout d'abord, très simplement, euh, l'investissement en, en partage de revenus, c'est un investissement qui s'est vécu contre un pourcentage euh, du chiffre d'affaires futur du projet. Donc, euh, à l'inverse d'un investissement traditionnel en capital, vous connaissez peut-être l'investissement capital, hein, dans lequel vous prenez des parts euh, dans l'entreprise. Là, vous ne prenez pas de part de l'entreprise, vous prenez un engagement de la part du porteur de projet sur un reversement d'un pourcentage de son chiffre d'affaires futur. Euh, L'objectif, évidemment, c'est d'être remboursé de cet investissement, euh, investissement qui est associé à un multiple. Donc, euh, si vous investissez 100, vous recevez 100 factorisé par un certain multiple. On verra ça tout à l'heure dans le cadre des investissements sur la plateforme WeDougou. L'avantage de ce type d'investissement, c'est que c'est un investissement qui est liquide. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que vous avez un retour sur, ce, sur cet investissement sous forme de royalties. J'ai employé ce mot tout à l'heure, de royalties, c'est-à-dire un, un, un reversement d'une part du chiffre d'affaires qui s'effectue de manière trimestrielle, donc c'est un investissement liquide, c'est plus liquide, je dirais, qu'un investissement traditionnel en capital sur lequel vous avez un retour au moment d'un mouvement d'associés, au moment d'un mouvement, mouvement de capital. Là, tous les trimestres, il y a un point sur le chiffre d'affaires du porteur de projet et vous avez un pourcentage de ce chiffre d'affaires qui vous est reversé donc, de manière trimestrielle, c'est pour ça que je disais que c'était liquide. Le re, le, ce retour de ce investissement il est, il est rapide, hein, trimestriel, et il est échelonné sur toute la durée du contrat. Donc Chez We Do Good, les contrats, euh, par défaut, sont des contrats de 5 ans. Donc, tous les trimestres, vous recevez un pourcentage du chiffre d'affaires sous forme de royalties. Alors, évidemment, attention, je le précise et je le préciserai de nouveau tout à l'heure, il y a toujours un risque de perte de capital que tout investissement, eh c'est un investissement à risque. Et si le projet euh, ne performe pas comme, comme il est prévu initialement, mais il y a un risque de perte de capital. Donc ça, c'est vraiment très important de le noter. Alors, les, les quelques paramètres euh, de ce qu'on appelle le, le Revenue Based Financing, le RBF, euh, sont, je dirais, aux alentours... De quatre. Le, le premier, c'est que les intérêts euh, de l'investisseur et du porteur de projet sont alignés. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que euh, l'intérêt de l'investisseur, c'est le même que celui du porteur de projet en matière de croissance du chiffre d'affaires. Le seul objectif euh, du porteur de projet et de l'investisseur, c'est euh, de porter le projet vers une croissance, vers un développement de son chiffre d'affaires. Quand vous investissez par exemple en capital, vous pouvez intervenir sur la gestion euh, du porteur de projet, sur la, la gestion de l'entreprise, vous avez votre mot à dire en tant qu'actionnaire. Là, vous avez uniquement un objectif qui est focalisé sur la croissance du chiffre d'affaires. Donc, ce n'est pas la marge, ce n'est pas un autre paramètre du business plan, c'est vraiment euh, le chiffre d'affaires et sa croissance qui est l'objectif aligné du porteur de projet et de l'investisseur. En, en, ce, en, ce, en cette matière, on peut considérer que c'est un investissement qui est éthique puisque l'intérêt le, le, général et l'objectif le, et le, et le, et commun, c'est vraiment euh, de s'aligner sur, sur cette croissance euh, du chiffre d'affaires et pas de, de rentrer dans des discussions euh, compliquées sur, euh, sur la gestion de, de l'entreprise. Le deuxième paramètre, c'est que c'est un, un investissement sans contrainte. Qu'est-ce que ça signifie eh euh, euh, C'est un investissement qui se fait euh, de manière euh, très simple. Il n'y a pas besoin euh, de créer une holding, il n'y a pas besoin de, de, de documentation euh, lourde. C'est un investissement qui se fait extrêmement, simple. bon, extrêmement simplement. On verra tout à l'heure euh, les étapes euh, de l'investissement euh, sur, sur la plateforme je, je ferai une petite, une petite démonstration assez didactique. Le troisième paramètre, c'est le retour progressif. Donc, je le disais tout à l'heure, hein, de manière trimestrielle, l'investisseur reçoit son retour sur investissement. Euh, et donc, comme je le, dis, je le disais tout à l'heure, c'est un investissement qui est liquide. Et puis, le, le, le quatrième paramètre, c'est l'impact direct. Qu'est-ce que ça signifie Eh bien, ça signifie qu'à partir du moment où, ou c'est la croissance du chiffre d'affaires qui, euh, qui, euh, qui est le critère de jugement de votre retour. À partir du moment où vous investissez dans ce projet, et que par, et que par ailleurs vous pouvez peut-être être déjà client de l'entreprise, si vous êtes client de l'entreprise, vous, gé vous générez, vous aidez au chiffre d'affaires, euh, et donc vous avez un retour également direct euh, de votre investissement. Vous êtes également peut-être euh, quelqu'un qui a un réseau, vous pouvez... Euh, être ambassadeur de ce projet auprès euh, d'autres euh, personnes de votre entourage qui peuvent être clients de ce projet et en, en, en ce faisant, euh, le, le chiffre d'affaires progresse et votre retour sur investissement se fait de manière euh, euh, directe et, et, et transparente. Alors, en termes de euh, volume de marché, on peut considérer que le marché du RBF, c'est un marché de l'ordre de 400 millions de dollars. Il n'y a pas énormément de chiffres euh, disponibles euh, sur le volume général, mais on peut trouver euh, quand même voilà, ce, ce, cette cartographie régionale euh, qui cumule euh, un investissement euh, global de à peu près 400 millions de dollars sur le modèle du partage de revenus donc, du, du RBF. Vous voyez que les zones les plus importantes, c'est les zones anglo-saxonnes, euh, la zone Amérique, c'est un modèle qui existe aux États-Unis depuis plusieurs années. Il y a des gros fonds qui se sont constitués aux États-Unis sur ce modèle. Il y en a également au Royaume-Uni. Et c'est un modèle qui arrive en Europe continentale et notamment en France depuis, depuis un ou deux ans et progresse, et progresse de façon rapide. Les fonds dont je parlais, ils sont essentiellement focalisés sur de la technologie, sur des plateformes en SaaS et sur du e-commerce, nous, euh, nous sommes une plateforme euh, de, de, de crowd investing sur le modèle euh, RBF et on fait intervenir des particuliers, des entreprises euh, via, cette, via, via cet investissement qui est participatif. Alors, si on va au-delà euh, de ces acteurs euh, dont je viens de parler, on peut élargir aux GAFA, au grand, euh, aux grandes plateformes, euh, les Amazon, les Stripe, les Shopify, les Paypal, qui en, en réalité opèrent la gestion de leur clientèle sous forme de RBF également. C'est-à-dire qu'ils préfinancent euh, l'achat euh, de stock de leurs clients sur, ce, sur la base de ce modèle de revenue-based finance, euh, de partage de revenus. Euh, donc, si on, si on associe euh, ces, ces, ces acteurs euh, à, à la volumétrie du marché, là, on atteint… Euh, plusieurs milliards de dollars pour constituer la totalité du marché du, du RBF dans le monde. Alors, We Do Good, c'est quoi euh, ben C'est une plateforme, je le disais, de financement participatif, de, de crowd investing, euh, où on met en, en rapport des projets euh, et euh, des investisseurs. Donc, vous pourrez aller euh, voir la plateforme peut-être à l'issue de ce, ce webinar. Je ne veux pas vous perdre, donc ne le faites pas immédiatement en parallèle de ce, de ce, de ce webinar, mais je vous invite à le faire dès que, dès que, dès que le webinar sera terminé. Euh, en quelques chiffres, euh, comment, comment se, se, se, se situe uh, We Do Good eh bien, On a levé euh, un peu plus de 10 millions d'euros sur la plateforme. Euh, on a financé un peu plus de 200 entreprises à ce jour. 136 de ces entreprises génèrent des royalties, hein, donc génèrent du chiffre d'affaires qui est reversé à ses investisseurs. Donc Nous en avez à peu près une soixantaine qui sont encore en cours de constitution de chiffre d'affaires, qui n'ont pas encore généré de chiffre d'affaires. Et à partir du moment où une entreprise génère un euro de chiffre d'affaires, elle reverse des royalties à hauteur de, de, de, de l'investissement de chacun dans, dans, dans, ce, dans, dans ce projet. Euh, sur la plateforme, il y a à peu près 8000 investisseurs qui transitent. Hein. On, a, on a à peu près 8000 investisseurs qui, qui ont investi dans, dans des projets euh, sur 41 pays euh, et dont une partie de personnes morales. Donc, c'est une grande partie, une majorité euh, de personnes privées, mais il y a aussi également des... Euh, 300, 200, 250 à 300 personnes morales qui investissent sur la plateforme euh, au delà euh, des investissements qu'on a pu opérer on est aussi euh, euh, très satisfait de voir que euh, bah, à l'issue de ces levées de fonds les, en, les, les entreprises des projets que l'on a fait financer ont euh, recruté ont créé des emplois euh, donc, près de 230 emplois euh, à ce jour euh, ont été créés via euh, le financement de ces projets Alors, quelles sont euh, les étapes euh, de la, de, de, de, de la, du financement, hein, de l'investissement euh, en RBF sur cette plateforme ben, La première étape, bien évidemment, c'est euh, lorsque vous arrivez sur la plateforme, d'aller sur la page projet, de choisir, euh, de choisir un projet, euh, le projet de votre choix, et vous pouvez commencer à investir à partir euh, de, euh, de 10 euros. Donc, c'est vraiment un investissement qui est ouvert à tous. C'est un investissement qu'on a voulu le plus démocratique possible, le plus ouvert. Et à partir de 10 euros, on peut commencer à investir dans des projets. Les projets qui sont présentés sur la plateforme démarrent à partir de 10 000 euros et ont un maximum. On a décidé de mettre un maximum à 500 000 euros. Donc, vous pouvez commencer à investir sur des projets, voilà, à partir de 10 euros, sur des projets qui lèvent entre 10 000 et 500 000 euros. Une fois que la levée a atteint ses objectifs, euh, l'entreprise euh, financée récupère euh, ses fonds et se développe, génère du chiffre d'affaires et vous commencez à récupérer trimestriellement, comme je le disais tout à l'heure, vos royalties. Alors, les solutions, euh, solutions d'investissement euh, sont euh, au nombre de trois sur la plateforme. On a une solution que l'on appelle Amorçage, une solution que l'on appelle Croissance et une solution que l'on appelle Épargne Positive. Alors La solution Amorçage, c'est euh, celle qui consiste à inv investir dans un projet donc, en lancement, hein, qui démarre en Amorçage, euh, et vous associez à votre investissement un multiple, donc un facteur qui vient s'associer au montant que vous avez investi en termes de rendement. Donc le rendement de votre investissement sur l'hypothèse amorçage, elle est de 1,15, donc 15% à fois 3. On a décidé de caper, de limiter à fois 3, euh, le, le multiple euh, associé à un investissement en amorçage. Qu'est-ce que ça signifie C'est que si vous avez investi 100, le maximum que vous pourrez euh, récupérer sera de 300. C'est une certaine protection euh, du porteur de projet. Hein. Ça n'ira pas au-delà de 300. Vous avez investi, investi 100, vous aurez 300 maximum et vous aurez au minimum un 15, donc 15%, 115. Euh, si, euh, en fonction de, de l'évolution du projet, en, en fonction du succès du projet. Les contrats sur ce type euh, d'investissement de, de, euh, sont euh, établis sur 5 ans. Hein. Donc euh, ça signifie qu'au bout de 5 ans, l'entreprise doit avoir remboursé ses investisseurs. Elle peut avoir remboursé ses investisseurs plus tôt si le chiffre d'affaires progresse très très vite, si le chiffre d'affaires progresse plus vite. Euh, qu'initialement initialement, euh, établi dans le business plan, euh, une entreprise peut avoir remboursé ses investisseurs au bout de 3 ans, ou au bout de 2 ans, ou au bout de 4 ans. Pas, pas obligé d'attendre 5 ans pour euh, rembourser ses investisseurs. Euh, et donc, si le projet fonctionnait aussi bien et a remboursé avant 5 ans ses investisseurs, vous avez en même temps atteint le maximum euh, du capping, hein, du plafond de multiples, et donc, vous serez remboursé à hauteur de trois fois votre mise. Si au bout des cinq ans, euh, le projet euh, n'a pas, euh, pas progressé aussi rapidement euh, qu'il était prévu dans le business plan, eh bien, euh, le remboursement va au-delà des cinq ans. Parce que l'objectif, c'est que vous, en tant qu'investisseur, vous récupériez votre investissement et le multiple qui est associé. D'accord Donc, au-delà des cinq ans, si au bout de 5 ans, le, le projet euh, n'a pas remboursé la totalité de ses investisseurs, la durée du contrat euh, va s'étendre. Hein, C'est la durée du contrat qui évolue, qui est variable. La durée du contrat s'étend jusqu'à remboursement des investisseurs. Et à ce moment-là, intervient le plancher, c'est-à-dire que vous ne récupérerez jamais moins de 15% en plus de votre investissement. Donc ça peut aller euh, jusqu'à 6 ans, 7 ans, 8 ans en fonction de l'évolution, de la progression du chiffre d'affaires du projet, mais en tout cas, l'objectif est de récupérer votre investissement et l'association euh, du multiple. Alors, bien évidemment, si le projet euh, s'éteint, si l'entreprise le, si le, si, si est en dépôt de bilan, comme je le disais tout à l'heure, c'est un investissement à risque, et dans ce cas, malheureusement, euh, l'investisseur perd son investissement. C'est très important d'avoir ça en tête. Alors, dépôt de bilan égale perte d'investissement. Alors, à ce jour, euh, on a financé, euh, je le disais, euh, à peu près 200 projets. 90%, 90 de ces projets sont actifs. Il y a 10% des projets qui, effectivement, ont déposé leur bilan. Mais 90% des projets sont actifs. Euh, donc, vous voyez que même s'il y a un risque, et on tient absolument à le, à le mentionner, c'est essentiel, c'est hein, essentiel. Euh, ce risque est, est, est, est quand même mesuré en fonction de, des projets que l'on prend. Euh, alors, le deuxième, euh, le, le deuxième canal d'investissement, c'est ce qu'on appelle l'investissement en croissance et il concerne les entreprises qui génèrent déjà du chiffre d'affaires, qui ont généré déjà plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois. Okay Donc, à partir du moment où une entreprise génère plus de 100 000 euros sur les 12 derniers mois, on va prendre le montant de ce chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois et l'entreprise pourra lever l'équivalent de ce montant euh, de ces 12 derniers mois. Le multiple visé dans le cadre de cet investissement, il sera de 1,15. Donc, vous aurez 15% euh, de, en, en plus de votre investissement qui vous sera remboursé sur une durée, là, pour le coup, réduite à 3 ans. Donc, les multiples varient en fonction du risque porté à l'entreprise, là on est sur une entreprise en croissance qui donc, a déjà généré 100 000 euros de chiffre d'affaires, donc a déjà fait ses preuves, donc l'investissement est déjà un peu moins risqué que sur euh, le canal précédent, le canal en amorçage. Donc euh, le multiple, là, on l'a capé à 1,15 et on a réduit la période de remboursement à 3 ans. Et puis le troisième placement, c'est ce que l'on appelle l'épargne positive, Qu'est-ce que ça signifie Eh bien, ça signifie qu'on vous offre la possibilité d'investir dans un actif de l'entreprise. Là, pour le coup, vous n'investissez pas dans le projet dans sa totalité, mais vous investissez dans un actif qui génère du chiffre d'affaires. Euh, prenez par exemple euh, des panneaux solaires. Hein, ce sont des, des projets que l'on a en financement sur, sur la plateforme. Euh, des, pla des panneaux solaires qui sont loués hein, et qui donc génèrent eux-mêmes du chiffre d'affaires. Eh bien, ce que l'on propose aux investisseurs, c'est d'investir dans ces panneaux solaires, d'acheter, de contribuer à l'achat de ces panneaux solaires ou d'autres actifs. Ça peut être des vélos, des vélos électriques, ça peut être des robots tondeurs solaires, enfin, toute une série d'actifs, des voitures électriques, toute une série d'actifs qui génèrent du, du chiffre d'affaires généralement via la location. Et donc là, l'investisseur... Euh, je dirais, se retrouve dans une situation d'investissement un tout petit peu plus sécurisée, puisque là, la, la sécurisation se fait par le, le sous-jacent. Il y a un sous-jacent qui existe, c'est l'actif. Et donc, du coup, le, le multiple visé est un peu moindre, il est de 3 ans, la période est de 3%, de 3% pardon, 103, hein, vous investissez 100, vous récupérez 103, 3%, euh, euh, je dirais, d'intérêt un peu comme considérer que c'est un intérêt, et la durée de l'investissement se fait sur un an. Donc voilà, trois, trois types d'investissement, du plus risqué au moins risqué, avec des, des, des durées de contrat variables entre 5 ans et un an, euh, et des multiples euh, qui vont entre x3 et 1,03. Alors, en tant, que, en tant que plateforme euh, éthique, nous, on a pour vision une, une, fi, une finance équitable. We do good est euh, certifié Bicorp. Alors, je ne sais pas si, si vous êtes euh, familier avec euh, cette certification. Euh, Bicorp, c'est euh, un label euh, qui valide un certain nombre de critères qui vont même au-delà des critères RSE traditionnels. C'est plus compliqué d'obtenir le label Bicorp, c'est un label international qui s'effectue sur cinq euh, domaines euh, d'analyse de, de l'entreprise. Ces cinq domaines sont la gouvernance de l'entreprise, euh, l'impact de l'entreprise sur la collectivité, l'impact bien sûr de l'entreprise sur l'environnement, euh, la relation avec ses clients et puis bien sûr la relation avec ses collaborateurs, d'accord ce sont cinq catégories d'impact qui sont analysées par Bicorp pour attribuer le label dont on a la certification depuis 2019. C'est un label, bien sûr, éthique. C'est un label aussi qui est un gage de transparence. De transparence sur l'ensemble de nos transactions et sur la crédibilité, évidemment, de l'entreprise. Euh, le deuxième point important euh, pour nous en termes de vision équitable de la finance, c'est euh, l'impact euh, économique euh, positif euh, et l'ambition sociale et environnementale que l'on souhaite mettre en, en avant euh, sur l'ensemble des, des projets euh, que l'on euh, met en, en financement. Donc, on a à, à, à l'interne, euh, charte et un comité de charte qui analyse l'ensemble des projets et qui attribue des labels économiques, positifs, sociétaux, environnementaux. Si vous êtes intéressé d'en savoir plus sur l'attribution de ces labels, on pourra bien évidemment vous envoyer le détail de la manière dont on attribue ces labels aux différents projets. Et puis le troisième point très important, j'ai touché sur ce point en parlant de Bicorp, c'est la transparence. Euh, la transparence, vous la trouverez sur le site. Toutes nos statistiques sont euh, publiées sur le site euh, depuis la création de la société. Euh, tous nos bilans sont établis et, et transparents et disponibles sur le site également. Euh, le deuxième point, c'est cette vision dont je parlais tout à l'heure, qui est l'alignement des intérêts, hein, l'alignement des intérêts sur la croissance du chiffre d'affaires et la vision non spéculative de l'investissement. L'objectif de l'investissement, c'est vraiment un investissement qui est focalisé et aligné sur cette vision de croissance du chiffre d'affaires et non sur des critères qui peuvent être euh, plus, spécul plus spéculatifs. Alors, j'insiste là-dessus, il y a un risque d'investissement. Euh, nous ne sommes pas, nous, des, des conseillers en investissement participatif, c'est un agrément différent. Euh, nous avons euh, euh, l'obligation, bien sûr, d'informer, clairement sur les risques d'un investissement hein, un investissement qui peut être à perte, je le disais tout à l'heure, hein, si le projet euh, dépose son bilan, les investisseurs perdent euh, leur mise. Donc, c'est vraiment important de le rappeler et tout au long euh, du parcours d'investissement, ça vous est, est euh, rementionné hein, de manière très claire. Alors, la diminution du, du risque, elle est progressive. Pourquoi ben, Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, euh, c'est un remboursement qui se fait de manière trimestrielle. Donc, plus on avance dans le temps, plus l'entreprise génère du chiffre d'affaires, plus vous êtes remboursé euh, de votre mise initiale. Euh, et puis, je le disais également tout à l'heure, le contrat, il est, il est variable en termes de temps, il est basé sur 5 ans par défaut sur le projet d'investissement euh, en, en croissance, mais le contrat peut euh, être... Euh, Rallongé si le remboursement ne s'est pas effectué au bout des cinq ans. Et puis enfin, et puis je l'ai également déjà précisé, on est sur une transparence totale de toutes les statistiques et vous pouvez y accéder sur le site. Alors, quelles sont les étapes d'une levée de fonds Tout d'abord, c'est la partie évaluation. Avant de mettre un projet en levée de fonds, on met le projet pendant une durée d'un mois en évaluation. Et là, les investisseurs, vous, pouvez regarder le projet et porter votre intérêt au projet. Donc, cette, partie, cette première partie, cette première étape, elle est extrêmement importante parce qu'elle permet de, je dirais, de valider l'intérêt du projet par rapport aux investisseurs potentiels. Donc, il y, a, il y a vraiment de la part de l'investisseur une, une, une implication dès cette partie euh, d'évaluation. Une fois que euh, la, la phase d'évaluation est, euh, est, est déchue, donc au bout d'un mois en général, on passe à la phase d'investissement. Donc, le projet se met euh, de manière ouverte en investissement sur la plateforme et là, de la même façon, la durée est d'environ un mois pour atteindre euh, l'objectif de levée de fonds. À l'issue de cette période, le, projet, le porteur de projet reçoit les fonds, mais laisse, peut laisser, il n'est pas obligé, mais en, en général laisse le projet euh, sur la plateforme en levée continue. C'est-à-dire que même si le projet a atteint son objectif de levée, il peut continuer à lever des fonds sur la plateforme. Et donc les investisseurs qui ont déjà potentiellement investi ou pas encore, peuvent continuer à investir même si l'objectif euh, de lever a déjà été atteint. Donc voilà, c'est trois étapes euh, à avoir en tête au moment euh, de, euh, de l'investissement. Alors on a quelques success stories, là j'en ai mis deux. Euh, je, vous, je vous disais tout à l'heure, on a, on a financé 200, 200, plus de 200 projets à ce jour et on a levé plus de 10 millions d'euros, donc on a un certain nombre de projets euh, à succès. J'en ai mis deux, parce que ce sont des projets qu'on aime bien. Le premier, non pas que les autres, on les aime pas, mais on aime bien ces deux, ces deux projets qui ont levé l'un en levée publique et l'autre en levée privée. Je vous expliquerai dans deux secondes ce qu'est la levée privée. Donc, le premier en levée publique, c'est Mobidis, C'est une plateforme d'aide à la dyslexie, pour notamment, essentiellement, les enfants dyslexiques, qui aide à la lecture. C'était un financement euh, à hauteur de 40 000 euros. Euh, ils ont atteint euh, leur objectif de levée, leur objectif de multiple, et ils reversent des royalties, bien sûr, sur ces bases. Le second, je, je disais que c'est en levée privée. Donc, on, on peut euh, effectivement lever sur la plateforme, soit en public, donc faire appel euh, à, aux ressources publiques, soit euh, en privé, c'est-à-dire que le projet a déjà autour de lui euh, des investisseurs qu'il connaît, qu'il identifie, vous pouvez être de ceux-là, et dans ce cas, il n'a pas besoin de mettre son projet sur la plateforme en levée publique. Donc, vous ne le verrez pas en public, euh, mais il utilise la plateforme, euh, je dirais, de manière à gérer la relation investisseur, à gérer euh, toute euh, l'administration, la, euh, euh, la comptabilité, la, la, la la fiscalité, euh, la comptabilité. Euh, donc on, a, on a, je dirais, qu quasiment 50% des projets euh, qui n'apparaissent qui pas sur la plateforme qui se font lever privé. Et là, on parle d'un projet qui s'appelle l'Atelier Geneviève qui a levé euh, 37 000 euros, 22 personnes en privé, de la même façon, euh, atteint les objectifs, génère des, des royalties euh, et associe euh, le multiple euh, le multiple maximum euh, dont je parlais tout à l'heure. Alors, si vous allez tout à l'heure, euh, n'y allez pas tout de suite parce que je ne veux pas vous perdre, mais si vous allez tout à l'heure sur le site We Do Good, vous verrez euh, les projets qui sont euh, en levée de fond. Euh, une dizaine de, de projets actuellement euh, en levée de fond. On a toujours à peu près une dizaine, une quinzaine de projets. On essaie d'avoir... Pas plus qu'une quinzaine de projets en levée de fonds parce qu'on souhaite vraiment euh, voir un panel euh, choisi hein, de projets euh, ces projets ils s'articulent sur différents secteurs sur différents segments on prend des projets euh, sans détermination de secteur l'important c'est qu'ils correspondent à notre éthique dont je parlais tout à l'heure les critères euh, dont je vous parlais des critères tout à l'heure mais, euh, mais tout, tout, tout secteur peut apparaître sur, sur We Do good. Bien évidemment, il y a certains secteurs qui n'apparaîtront qui jamais, qui seront blacklistés chez nous, et notamment évidemment les, les projets qui ont un impact négatif sur, sur l'environnement. Euh, donc voilà, vous pourrez aller voir ces différents projets, qui sont des projets soit euh, ici euh, digitaux, spécifiquement digitaux, euh, soit des projets qui, ont, qui font appel à de la deuxième main hein, ou, ou, ou de la mobilité. Alors, de façon, je vous disais tout à l'heure que j'allais passer en revue de manière didactique le, euh, le modèle euh, de, de, de, de financement, hein, d'investissement. Euh, comment se passe un investissement euh, lorsque vous arrivez, vous avez choisi un projet. Donc, par exemple, ici, un projet qui est actuellement en financement chez nous, qui s'appelle Book, Book Village. C'est de la deuxième main de vente de livres, de livres donc, qui s'échangent qui, qui à la revente. donc C'est un projet qui peut vous intéresser éventuellement. Alors, comment, comment ça se passe si vous souhaitez investir sur ce projet eh bien, euh, vous commencez par euh, indiquer euh, le montant euh, que vous souhaitez investir. Vous visualisez le pourcentage du chiffre d'affaires qui vous sera reversé sur une période donc, de 5 ans. Rappelez-vous, si le projet progresse plus vite que prévu, vous serez remboursé avant 5 ans. Si le projet progresse en chiffre d'affaires moins Rapidement que prévu initialement, vous serez remboursé en plus de 5 ans. Mais vous serez de toute façon toujours remboursé avec un multiple minimum de 15%, sauf si le projet dépose son bilan. Pour le coup, euh, malheureusement, l'investisseur perdra son investissement. Alors, Une fois que vous avez indiqué votre montant euh, d'intérêt pour un investissement, vous vous identifiez donc c'est une identification individuelle, euh, votre, votre nom, vous devez euh, indiquer euh, deux pièces d'identité la, sur la plateforme, ce sont des, euh, des, des nécessités légales, il euh, y a deux, deux, deux documents d'identification qui sont nécessaires pour pouvoir investir, euh, c'est une contrainte, euh, mais malheureusement, c'est une contrainte euh, que l'on ne peut contourner puisque c'est une, une obligation légale. Et en plus de ça, ces deux euh, pièces d'identité doivent être scannées en un seul document sur la plateforme. Encore une fois, c'est une contrainte qui ne dépend pas de nous, c'est une obligation. Euh, donc, vous les identifiez, vous euh, mettez euh, vos pièces d'identité vos documents d'identification qui permettent, vous l'aurez compris, d'éviter tout, tout blanchiment ou tout investissement dans des, dans des projets qui ne sont pas des projets transparents. Et une fois que vous avez effectué ce, cette identification, eh bien, vous, vous avez accès à votre contrat. Vous avez accès au contrat donc, bien sûr, vous relisez le contrat de manière attentive. Et une fois que vous avez euh, validé le contrat, eh bien, vous choisissez votre mode de paiement. Vous pouvez payer sur la plateforme euh, par carte bancaire. Vous pouvez également payer par virement bancaire ou vous pouvez payer par chèque. Si vous payez par chèque, le minimum euh, d'investissement est de 500 euros. Je vous rappelle, tout, comme je le disais tout à l'heure, vous, vous pouvez commencer à investir à partir de 10 euros. Mais par chèque, c'est un minimum de 500 euros. Il n'y a pas de limite à l'investissement. Vous commencez à 10 euros, mais vous pouvez investir, pourquoi pas, la totalité du projet. Ça, c'est déjà vu. On a déjà vu des, des investissements corporates investir euh, la totalité euh, d'un projet. Ça, ça peut arriver. C'est rare, mais ça peut arriver. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Euh... C'était rapide. Ouais, J'ai mis 40 minutes. C'était, c'était. Nous, nous sommes dans les temps. Je laisse, je laisse 20 minutes. Euh, si vous avez des questions, je serai, je serai ravi d'y répondre. Vous avez donc là l'équipe, euh, l'équipe good euh, qui est à votre disposition, euh, et moi-même, je euh, suis euh, à gauche là, <rire> les bras croisés, et prêt à, euh, prêt à répondre à vos questions dans le chat si vous avez des questions. Oui, la fiscalité. D'accord. Alors la fiscalité, elle est très simple. Elle est soumise à la flat tax. Donc euh, c'est 30%, comme, euh, comme, comme, tout, euh, comme tout investissement. Euh, euh, avec, avec plus-value, donc vous serez fiscalisé à hauteur de 30% euh, sur la plus-value, pour répondre à Anthony. Idem, personne morale, euh, c'est la même chose, c'est soumis à la flat tax. Euh, alors, Pierre-Yves, le multiple de 3 correspond à une progression annuelle moyenne de combien du chiffre d'affaires Alors, chaque projet est euh, évidemment euh, différent. Donc, il euh, y, y, y a une réflexion, d'abord, il y a une réflexion ad hoc que l'on a avec chacun des porteurs de projet. Et, et, et donc, je, je, je tiens aussi à, à préciser que la décision de euh, la mise en place d'un multiple est la responsabilité du porteur de projet le porteur de projet peut décider de mettre un multiple à 3 ou un multiple à 2 ou un multiple à 1,5, c'est sa décision. Bien évidemment, il sait très bien, le porteur de projet, que plus il mettra un multiple élevé, donc au maximum du capping à 3, plus il intéressera les investisseurs. Euh, donc, euh, à partir du moment où euh, le business plan est respecté, et encore une fois, je, je vous le dis, c'est évidemment une... Réflexion ad hoc par rapport au projet, qui est indiqué dans le contrat, euh, bien sûr, dans, dans le, dans, dans la, dans, sur le site, sur la partie fiche du projet. Avant d'investir, vous aurez toute l'indication sur la progression du chiffre d'affaires, sur les objectifs et sur euh, sur le, la manière dont le, le, le multiple est appliqué. Si euh, les chiffres euh, de chiffre, si la progression du chiffre d'affaires correspond euh, euh, au, à la progression euh, qui est indiquée dans le contrat, vous touchez euh, votre, votre, votre multiple comme euh, c'est comme indiqué dans le contrat. Si, comme je le disais tout à l'heure, au bout des 5 ans, l'objectif n'est pas atteint, il y, a, il, y a, il, y a, il y a une factorisation du capping avec un minimum euh, de plancher qui est à 1,15, donc 15% minimum euh, de, euh, de l'investissement sera euh, associé euh, au, au retour sur investissement, vous aurez donc un, un investissement de 115. Mais encore une fois, regardez euh, les projets, tout est indiqué dans chacun des projets euh, et bien sûr, chaque projet est, est, est, est différent, donc euh, le calcul se, met, se, se fait de manière ad hoc. Euh, Pouvez-vous préciser quand il y a un... Quand... Alors, quand euh, au bout des cinq ans, encore une fois, je, je, je, je, je reviens sur ce que je viens de dire euh, à l'instant, euh, tout est indiqué dans les projets. Donc, Quand vous investissez dans un projet, vous avez l'explication euh, très claire et transparente sur la manière euh, dont le, le multiple euh, va, se, va, va être affecté. Si euh, le, le projet euh, n'a pas atteint ses objectifs initiaux, c'est là qu'intervient euh, le plancher de 1,15. Donc, en, en règle générale, au bout de 5 ans, euh, si au bout de 5 ans, le remboursement n'a pas été effectué euh, de manière complète aux investisseurs, c'est le, le capping minimum qui se, qui se met en place. Alors, Pascal, euh, au sujet des fonds investis dans un projet, s'agit... Alors, attendez, ça a sauté. Euh, au sujet des fonds investis, dans un projet, s'agit-il de part d'action dans l'entreprise, action ou titre de créance Alors, non, euh, ce, ce ne sont pas des actions. Hein, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de participation au capital de l'entreprise. Le, le, le, le, le Revenue Based Finance, c'est du partage de revenus. Donc, c'est un contrat de partage de revenus, de partage de chiffre d'affaires qui est établi entre le porteur de projet et l'investisseur. Ce ne sont absolument pas... Euh, des, euh, des prises de capital, des prises de participation dans l'entreprise. Ça, c'est vraiment important euh, de, le, de, de le comprendre. L'investisseur n'aura euh, pas, il n'y aura pas, euh, pas d'assemblée de, de, générale des investisseurs euh, avec les investisseurs en RBF. Euh, L'investisseur n'aura pas son mot à dire dans la gouvernance de l'entreprise. Le porteur de projet reste le maître à bord. Le maître à bord sans dilution. Il n'y a pas de dilution du capital. C'est un Partage de revenus. Je choses soient vraiment très, très clair de ce point de vue. L'avantage pour l'investisseur de ce type de, de, de, de modèle, comme je le disais tout à l'heure, c'est le retour sur investissement, puisque vous avez un retour qui se fait sous forme de royalties de manière trimestrielle. Alors que quand vous investissez en capital, vous attendez un mouvement euh, des actionnaires pour récupérer, ou un exit, hein, pour récupérer, euh, bah, pour espérer récupérer votre, votre, votre investissement et le multiple. Alors que là, c'est un investissement beaucoup plus liquide puisque vous récupérez votre investissement tous les trimestres. Le pourcentage du chiffre d'affaires, vous est reversé tous les trimestres. Alors, d'autres questions Voilà, merci, c'est clair, parfait. Y a-t-il d'autres questions Est-ce que j'ai oublié une question je re-screen les questions. Euh, la fiscalité, j'en ai parlé. Tac, tac, tac, je crois que je suis à jour sur les questions. Ok. Alors, je vois que Pierre-Yves est en train de poser une question. Je vais attendre que la question s'affiche sur mon écran. Alors, dans le bilan de l'entreprise, l'investissement est donc une dette. Alors, l'investissement apparaît dans les capitaux propres, de, de, de, de, dans, dans, dans, dans, dans les, dans les... Dans les euh, c'est de la trésorerie, dans les, dans les fonds propres, pardon. pas dans les capitaux propres, dans les fonds propres de, de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle même plus précisément des quasi-fonds propres. Hein. Donc, il faut faire la distinction entre les capitaux propres et les, et les fonds propres. Dans les capitaux propres, il y, a, il, y a, il y a évidemment aussi le capital social. Là, la levée de fonds euh, apparaît dans les fonds propres. Comptablement, c'est des quasi-fonds propres. Ce qui permet d'ailleurs, et c'est important pour les porteurs de projets, euh, de faire effet de levier. Quand euh, les projets effectuent une levée euh, chez, chez We Do Good, euh, le, le montant apparaît euh, dans les fonds propres et ça permet d'aller voir les banques et euh, voilà, de faire effet de levier sur, sur la levée. Au-delà au du fait que la, la levée, bien sûr, apporte une crédibilité à l'entreprise euh, auprès de la banque. Alors, une dette mezzanine, j'avoue que je n'ai jamais entendu cette expression, donc euh, je ne pourrais pas répondre, mais je vais vérifier. Euh, mais j'ai appris quelque chose, je ne connaissais pas le terme dette mezzanine, peut-être. Euh, je vérifierai. Je ne peux pas répondre à cette question, Pierre-Yves. Mais je, je vérifierai et je reviendrai vers vous avec, avec une réponse. En tout cas, euh, ce qui est clair, c'est que le, la levée apparaît dans les fonds propres précisément dans les quasi-fonds propres du bilan. Voilà, est-ce que j'ai une autre question Oui, c'est une avance conditionnée. Merci, je, merci Jean-David de, de préciser, effectivement. Euh, c'est une, une dette avec condition particulière, donc c'est une avance conditionnée au chiffre d'affaires. Le, le chiffre d'affaires est la condition du haut remboursement de cet investissement y a-t-il d'autres questions ah, je vois que Jérôme est en train de poser une question non merci, très intéressant, parfait ok D'autres questions Il est 18h51. Donc, on peut terminer là. Si vous n'avez pas d'autres questions, je refais un screening. Je pense qu'on est bon. Eh bien, écoutez... Merci à tous pour votre participation. Encore une fois, vous, on vous enverra les documents, le document que je vous ai présenté. On est bien sûr disponible pour répondre à toute autre question. Et n'hésitez pas, bien sûr, à aller voir les projets sur la plateforme. Merci beaucoup et bonne soirée. Au revoir.